Les modalités de gouvernance, <inaudible> <des empiriques> <friendliness>. Je suis Lamberto Tassinari, euh, j'habite Montréal depuis 1981. Je viens d'Italie. Donc l'eau de Montréal, en effet, c'est cachée, c'est une richesse cachée. La ville ne s'est pas développée sur l'eau, euh, contrairement à d'autres, probablement à cause de la grandeur du fleuve. D'habitude, ça arrive quand il est divisé, donc, euh, comme la rivière des Prairies qui est la plus petite, donc on va sur, le, sur un parc, euh, C est, c est, il faut apprivoiser ce, ce, ce, cette fleuve qui est trop grande. Ici ont on été cimentées, ont été bétonnées les rives de, de la ville. Et puis les, les ports ont été euh, comme le lieu d'importance économique. Donc tout a été euh, éloigné des citoyens. C'est la révolution industrielle. En 1834, il me semble que la, la, la rivière Saint-Pierre a été transformée en égout. Euh, et, et ça a été le sort de tous les autres euh, Plusieurs d'autres euh, rivières et cours d'eau qui ont été utilisés, ils les ont, ont, ont été enfouis, enterrés. Et il y avait de l'eau partout. Ils ont pas laissé juste même un ruisseau là, juste pour pas, comme exemple. Et, et il y avait des ponts, il y avait des, des choses. C'était une, une ville vraiment une ville d'eau. J'avais lancé cette idée qui n'a pas trouvé beaucoup d'écoute. Il faut faire entrer l'eau à Montréal. J'avais appelé ça les canal imaginaire parce que c'était réunir les deux courants qui se séparent euh, en créant l'île de Montréal euh, en faisant courir à travers Montréal de l'eau de rivière de Prairie au Vieux-Port. C'est aussi un réseau de fontaines. Disons, chaque fontaine serait l'occasion de, de, de, de monter un petit coin d'histoire, de, de, de, si vous voulez. Une bonne partie des cours d'eau, comme est imaginable, descendaient du Mont-Royal, de cette montagne, et ils sont encore là. Je pense que Montréal a perdu quelque chose. Il s'agit de réintroduire l'eau de façon plus que symbolique, mais pas excessive. C'est sûr que l'eau est un bénéfice, même au-delà de son utilité, c'est un bénéfice esthétique, psychologique. Je veux dire, il y a une, une, une utilité, euh, si vous voulez, abstraite, euh, mais qui se traduit dans, dans un plaisir et donc dans un bien-être pour les gens qui vivent en ville. s'il si, y avait un projet qui développe euh, euh, ces retours des eaux perdues, moi je pense que changerait la vocation de l'île. Ça serait un. un une manifestation d'un un véritable euh, bien commun. Mais il manque l'audace. Il n'y a pas d'audace. Il, il n'y a pas de projets euh, euh, vraiment. Et ça, ça pourrait, ça pourrait donner vraiment un élan, et, et rouvrir des espoirs. Le bien commun, c'est le partage. Pour moi, tout ce qui est peut être partagé, doit être partagé. Donc de quelle sorte de créativité nous avons besoin pour accoucher de euh, ce nouveau système où le partage est possible où la propriété est, est encore euh, existante dans une forme à définir. f f f